C'était Tiroc et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo je vous présenterai comment télécharger des applications sur votre appareil OS Android quand vous n'avez plus de place. Allez hop, intro Et donc je commence cette vidéo avec une petite parenthèse, qu'est-ce qu'un APK Donc un APK c'est quoi C'est un format de fichier pour Android qui signifie Android Package. Le fameux point APK sert pour toutes vos applications, pour pouvoir les installer puis pour pouvoir les exécuter sur votre appareil OS Android. Alors ensuite, pourquoi j'ai dit OS Android Eh bien parce que sur Windows Phone et sur les appareils Apple, les points APK ne sont pas téléchargeables, en gros cela a un autre nom. Donc on passe tout de suite à l'étape que vous attendez tant. Alors c'est tout simple, vous vous dirigez sur votre navigateur, moi c'est Google, puis vous tapez tout simplement le nom de votre application ou jeu rechercher puis à la fin vous mettez .apk comme ceci je vais vous faire une démonstration avec l'application Skype qui prend beaucoup de place en l'installant sur le Play Store alors vous tapez tout simplement télécharger hop, comme ceci charger Skype et plus loin vous mettez apk comme ceci hop ensuite vous faites entrer puis ça va vous amener à plusieurs liens donc euh, en premier ça va vous mettre le lien de google play store Puis quand vous descendez il va y avoir up to down donc un site euh, que personnellement moi j'adore ensuite euh, il va y avoir tout un truc comme ça. Voilà. donc euh, personnellement up, prendre le premier lien je vous conseille de tout le temps prendre le premier lien comme ça c'est plus simple de recherche à chaque fois donc, Up to Down c'est un... un site internet où vous pouvez voir plein de choses dessus, des jeux, des applications. Alors, ça fait Android, Mac, iPhone et WebOp. Donc voilà. Ensuite, vous êtes sur la page de Skype. Vous faites ici télécharger. Ça va vous amener dans un autre lien ici. Vous attendez un petit peu. Et cela va vous afficher un petit truc juste en bas, un message. Et voilà, vous faites OK. Ensuite, dans votre notification, il va y avoir Skype, un téléchargement. Et comme vous voyez, Skype, euh, quelques chiffres. Puis après, il va y avoir .apk. Voilà. Et donc voilà Skype. Le téléchargement de Skype est terminé. Donc, dans la notification, vous allez avoir écrit "Téléchargement terminé". Vous cliquez tout simplement dessus. Voilà, donc Skype. Donc c'est comme euh, sur euh, Play Store en fait, sauf que du coup c'est en point avec et du coup bah, ça prendra moins de place que si vous lancez sur Play Store. Donc vous faites en bas à droite "Installer". Ensuite ils "Installation". Voilà, l'application Skype est enfin installée après beaucoup de temps. Donc ensuite vous pouvez ouvrir, voilà. Donc voilà, c'est bien le Skype officiel que toutes les, toutes les personnes utilisent, que vous pouvez aussi trouver sur Play Store. Voilà, vous pouvez mettre et tout, donc moi je vais voilà, c'était pour vous montrer cette technique. Donc, ensuite, je vais passer au site euh, les plus fiables. Donc, moi, je vais vous dire APK, APKDL. Donc, il y a deux sites comme ceci, mais c'est bien APKDL bien collé. Parce que l'autre, il met des pubs et il euh, faut payer et tout. Et euh, sinon, le plus fiable de, de tous les, les APK Store comme ceci, ben, c'est Up to Down. Et ensuite, il y a APK Store tout simplement. Donc euh, voilà, sur Optodon vous pouvez trouver plein d'APK, plein d'applications sur APKD, et sur APK Store aussi. Vous pouvez trouver votre votre jeu ou votre application simplement sur cela. Donc euh, aussi, si vous, si vous n'allez pas sur ces trois sites là, il ben, faut bien vérifier. Si vous tapez sur Google comme j'ai fait juste avant la démonstration, il faut bien vérifier que, que le site est, est bien fiable en fait. Parce que des fois, vous pouvez télécharger des virus, euh, sans le faire exprès, hein, des... des sites non fiables. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite pas à commenter, à lâcher un pouce vert et à t'abonner. Donc moi, je te dis à la prochaine pour la suivante vidéo. Allez, bye bye